Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter euh, deux contes euh, détournés. Euh, ici il s'agit d'un petit chaperon rouge de Marjolaine Leret. Donc on retrouve tous les éléments de l'histoire traditionnelle du petit chaperon rouge. Un loup effrayant euh, dessiné au crayon. Un euh, petit chaperon rouge, petit chétif. Euh, tout va se dérouler dans le conte traditionnel que nous connaissons tous euh, sauf euh, la fin que je vous invite à venir euh, découvrir à la médiathèque euh, c'est une fin euh, humoristique et euh, très euh, très sympa euh, dans la même idée du conte des tournées euh, je voudrais vous présenter Hilda et la princesse d'Eva Rost qui est une nouveauté euh, en section jeunesse de la médiathèque euh, on va retrouver ici euh, beaucoup d'éléments du conte traditionnel, euh, une sorcière, une princesse, la forêt, des animaux de la forêt, euh, une princesse qui sera euh, coincée dans une tour comme dans plein de contes et qui va devoir euh, s'en échapper, mais ça ne finira pas. Comme dans les contes traditionnels, euh, je vous invite à venir lire l'histoire à la médiathèque et découvrir euh, ce conte euh, moderne.